C'est vraiment une carte qui nous permet de nous déplacer facilement sans avoir à faire d'avance et tout en ayant la latitude et la liberté de dépenser l'argent dont ils ont besoin tous les jours pour pouvoir entre guillemets, fonctionner correctement. Bonjour, Eric Paolini, je suis le gérant de Visé à Couturier. Notre métier consiste à servir les vignerons et à partir du moment le raisin arrive dans une cave et qu'il sort en carton, nous occupons de tout le process. Donc, nous sommes une entreprise de distribution de matériel vinicole. Nous sommes aussi donc une filiale du groupe Perret et qui est aujourd'hui leader français dans, dans l'agro-fourniture. On couvre tous les besoins du monde agricole, mon métier étant plus particulièrement de m'occuper de celui des vignerons. On avait pour habitude, comme beaucoup d'entreprises, de gérer nos frais, on va dire, euh, à la bonne franquette. Les gens font des frais, il y a des notes de frais, nous remboursons sur justificatif, etc. Il faut savoir que visa couturier, c'est quasiment tous les jours entre 20 et 25 personnes sur la route. Donc ça veut dire que tous les mois, il fallait traiter en permanence plus d'une vingtaine de personnes avec des notes de frais qui couvraient les minimums 5 jours de la semaine. Ça nécessitait une personne quasiment à temps plein pendant 2 jours pour traiter des frais. Une tâche qui n'a strictement aucune valeur ajoutée. Une tâche qui n'est pas du tout en contact avec les clients, les fournisseurs, les commerciaux. Donc qui n'amène aucune production en donc pour nous c'était une véritable contente. J'ai découvert le, le concept Mooncart via la presse et les réseaux sociaux et à partir de là j'ai eu un grand intérêt. L'opportunité s'est présentée d'une façon encore plus grande quand nous avons racheté la société Couturier il y a deux ans. Et là nous sommes passés de 10 à 40 et clairement puisqu'on avait déjà bien avancé sur le process, là cette fois-ci on a réussi à conclure notre deal et nous sommes devenus clients de Mooncart. On peut dire qu'on utilise Mooncard sur la totalité de ses applications. C'est vraiment une carte qui nous permet nous, de nous déplacer facilement, sans avoir à faire d'avance, tout en ayant la latitude et la liberté pour chacun de nos collaborateurs de dépenser l'argent dont ils ont besoin tous les jours pour pouvoir, entre guillemets, fonctionner correctement. Et ce qui est très important aussi avec le système Mooncard, c'est que via le tableau de bord que Mooncard nous met à disposition. En termes de contrôle des dépenses, on est capable de pouvoir intégrer certaines dépenses à chaque mooncard de chaque collaborateur. Il y a des collaborateurs qui n'ont aucune raison d'aller à l'hôtel. Donc évidemment, nous avons coché le fait qu'ils n'iront pas à l'hôtel avec la mooncard, donc elle est bloquée. On peut mettre aussi des plafonds par rapport à des dépenses quotidiennes, par rapport notamment aux déplacements, à la nourriture, etc. L'avantage, c'est que toute la partie justificative est dans un coffre fort numérique. En plus du fait que c'est numérisé, que c'est sauvegardé, au niveau numérique, il y a la notion de dire que normalement, rien n'a été oublié. Donc on est vraiment sur des, des, des doubles effets positifs, et de nouveau, ça permet à, à n'importe quel contrôleur de pouvoir vérifier euh, tout ce qu'on a pu justifier. On a plusieurs pistes d'amélioration, déjà sur notre propre métier, pour essayer d'améliorer notre productivité, notre rentabilité, d'ouvrir de nouvelles pistes aussi. On va dire sur l'agroalimentaire en général, et notamment l'univers brassicole qui se développe beaucoup, et puis c'est de participer au développement du groupe Perret, qui par toutes ses activités est devenu aujourd'hui donc leader français dans l'agrofourniture, et en finale ce qui va être vraiment très intéressant aujourd'hui le groupe Perret vient de contractualiser avec mooncard et on peut dire que maintenant mooncard et le groupe Perret va être une très belle histoire